Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous êtes sur Iva Sound Studio, ici Jake, ce soir je suis accompagné d'Endo, bonsoir Endo, salut Ce soir on est sur euh, du jeu de société, on est sur Ticket to Ride alias les aventuriers du rail en français, c'est un jeu de société très connu dans le monde et il y a une version numérique. C'est un jeu de société si je ne me trompe pas qui est sorti en boîte euh, physique, donc vrai jeu de société en 2004. Euh, dont l'auteur est Alan R. Moon, qui est un britannique, illustré par Julien Dalval, qui est français, et euh, cocorico du coup. Euh, c'est un jeu dont l'objectif est de relier des villes par des chemins de fer, et euh, pour la version numérique qui existe sur Steam, sur euh, mobile, c'est depuis 2012, et les aventuriers du rail, ça se décline en plein de versions différentes. Ce soir, on va être sur la carte classique des états unis d'Amérique, et... Il euh, y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres pays, il y a plein d'autres continents, il y a la carte Europe, il y a la carte France, il y a la carte Allemagne, il y a la carte Grande-Bretagne, il y a une belle map aussi sur euh, l'Asie, il y a les pays scandinaves, il y a plein plein de, de versions différentes du jeu, euh, que ce soit en boîte physique vraiment et aussi dans les, la version numérique, et il y a aussi des, des éditions anniversaires en boîte qui sont juste magnifiques, et vraiment elles sont magnifiques. Salut le chat, salut Daft, bonsoir Daft. Il a combien sur Steam Il a une dizaine d'euros. Les autres maps sont en DLC effectivement pour entre 2 et 4 euros. Mais on peut très facilement avoir le jeu ailleurs que Steam. Donc on peut choper des clés Steam ailleurs pour environ 80% moins cher. C'est pas des blagues. Vous connaissez tous Instant Gaming, Go CD, g 2 a etc vraiment euh, on trouve le jeu pour une poignée d'euros avec les DLC euh, vraiment faites vous plaisir, le jeu est bien sympa, euh, entre potes, on se repote c'est un jeu familial aussi donc faut pas hésiter. Allez Mister Endo, partons en, en, aux états unis d'Amérique du coup aux US si euh, la map euh, et la préparation arrivent ça charge c'est bien lent même alors je vais créer, si j'arrive. on n'est pas en Europe, non, on est aux USA, map classique, enfin la map normale de base, la toute première, euh, tac tac tac, on est bon, euh, là, euh, la salle c'est Iva Sand, le mot de passe c'est, on peut le dire, c'est pas grave, c'est Oui oui. voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je t'attends. Joindre Poney. Oui. Et voilà. Bon, en je te vois. c'est bon. Eh bien voici comment ça se déroule. Là, nous avons euh, des cartes tickets qui sont nos cartes de destination. En fait, on en pioche trois dès le début de la partie. On doit choisir si on conserve les trois qui vont être nos objectifs, une seule ou deux. On pourra par la suite piocher de nouveaux objectifs dans la partie. Et l'idée, c'est vraiment euh, de relier nos points. Vous voyez les points verts là. Euh, ensemble euh, idéalement en faisant d'une traite ça permettra, ça permettra de rapporter des points en plus et euh, en fonction euh, des destinations, euh, des, de la difficulté les longueurs, on a plus ou moins de points on pioche également quatre cartes de couleur qui sont des cartes wagons euh, nous avons aussi à droite euh, d'autres cartes de couleur qui est euh, ça c'est la pioche commune, en plus d'avoir la pioche bleue ici pour piocher d'autres cartes wagons qu'on va avoir euh, à faire euh, dans chaque tour euh, une, on peut faire une action soit on pioche dans, donc en gros euh, soit on pioche deux cartes visibles sur la droite là, de l'écran soit on pioche deux cartes random euh, bleues là dedans, mais euh, il si y a des locomotives qui, va, qui peuvent apparaître dans la pioche commune là, visible, si on prend une locomotive on prend qu'une carte par contre, on n'a pas le droit d'en prendre d'autres mais si on pioche une locomotive dans la, la pioche invisible, eh ben on peut quand même piocher une autre carte. Euh, sinon, une autre action, c'est de poser des wagons du nombre de... Par exemple, je regarde la Seattle Helena en haut à droite. Si je veux poser là, il me faut 6 cartes jaunes wagons pour pouvoir poser ce tronçon-là. Et on les pose en un coup, on ne pose pas un wagon par wagon. On pose en un coup. Donc il faut vraiment avoir les 6 cartes, cartes jaunes ou les jokers ensemble euh, à poser ou alors on pioche euh, dans, dans le tour, ou alors on choisit de piocher d'autres cartes d'estination, ce qui est un peu qui tout double en vrai. Alors, euh, voilà, le blabla est fait. Euh, il y a d'autres choses à dire encore bah Dans le, le fonctionnement d'un tour Oh bah oui, par exemple, les cases grises, ça peut être rempli par n'importe quelle couleur. Oui, tout à fait, en effet. Et vous voyez par exemple, entre Portland et San Francisco, il y a soit 5 verts, soit 5 roses. Donc on peut mettre la couleur qu'on veut, soit du vert, soit de rose Mais après on va savoir que comme on n'est que deux Une fois que le tra ce trajet là est pris par quelqu'un, il ne peut pas être pris. Par exemple si Jack met 5 cartes roses Entre San Francisco et Portland du coup Je ne pourrais pas mettre 5 cartes vertes C'est ça, et on peut pas mélanger rose et vert C'est soit on pose que ça. le vert, soit on pose que le rose euh, Ça c'est la map la plus classique Après il y a d'autres déclinaisons sur les autres maps Où il euh, y a une histoire de gare, y a une histoire de ferry il y a une histoire de locomotive spécifique sur la map Grande-Bretagne il y a la carte tunnel aussi sur la carte de la Grande-Bretagne c'est encore plus spécifique parce qu'il y a une histoire de composants à avoir c'est vraiment la, la carte la plus dure je pense même euh... mais elle est très très intéressante, encore plus stratégique donc là, euh, moi que vais-je choisir je vais pas le dire à l'oral parce que sinon Ando il va tricher euh... quand tu parles en <rire> tu sais, j'ai un sur le, tweet, sur le Twitch donc euh... ah bon il triche si déjà, je bon bah il triche non, déjà je triche pas, je triche pas, je alors j'ai le choix. Je vais garder deux objectifs. Tac, tac. Je choisis ça. Et là, euh, soit... Je... Ouais, mais c'était un monsieur. Et là maintenant... Là, tu commences direct par ça, toi Ah oui. Je le prends, Il est direct stratégique. Il a un petit bout à 1. Et c'est vrai que les petits bouts à 1 sont hyper importants pour bloquer euh, l'adversaire. Quand même un... pour mon pour mon intérêt personnel aussi peut-être euh, voilà mais là du coup je vais plutôt piocher je pense euh, je vais plutôt piocher ouais voilà et eh bien et eh bien je vais piocher aussi ta <t 'en> nous a entendu le chouchou -chou, ça veut dire que c'est la fin d'un tour. Je vais continuer à piocher. Hmm. Qui pioche aussi beaucoup. Oui, je fais un peu de stock. J'aime pas les couleurs de cartes que tu prends. Ça n'augure me, ça me rien de bon. Genre entre Elena et du lutte. Elena et du lutte. Du faut on va le dire la française. Hein. Du lutte. Oui, voilà. Euh, non, bien ça sympa, en fait tout va bien en fait j'ai rien dit très bel instrument de musique oh, ah, donc, donc... un petit peu antique quand même un peu vieux un peu archaïque oh c'est mignon ou alors tu pars sur du denver kansas, denver -Kansas. Un, un, un. je ne dis rien mystère mm -hmm. Mm -hmm. ça m'intrigue Je pense que je vais jouer la sécurité dans ce cas, je vais prendre quelque part, je vais poser du orange. Ce qui m'embête c'est ton petit wagon là, tu m'as dit que c'était pas que pour me bloquer donc je me doute que tu as un objectif spécifique à faire. Non, pas du tout. Louloulouloulou ah, je crois que je l'ai embêté. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut ma... Je l'ai peut-être pas embêté, du coup. Je ne l'ai peut-être point embêté. Ouais donc tu vas vers Denver quoi. Peut-être pas. Alors si vous me demandez les états des états unis d'Amérique, je vais pas pouvoir vous en citer beaucoup précisément. Je, Si vous me demandez San Francisco, je vais dire la Californie. Mais si vous me demandez en plein milieu Elena, là je suis incapable de vous dire quel état c'est. C'est la question. Ah j'ai pas fait exprès pardon. Ah bah, oui du coup quand il y a trois jokers qui sont sur la pioche commune, ça... on enlève la pioche commune et on en redistribue. Il faut savoir aussi qu'en fonction du nombre de wagons qu'on pose en même temps, on n'a pas le même nombre de points. Vous voyez un petit euh, en bas à droite de la map. Un wagon posé, donc là par exemple le Dallas Houston, c'est un point. Deux wagons posés, c'est deux points. Trois wagons posés, c'est quatre points. Quatre wagons posés, c'est sept points. Cinq wagons posés, c'est dix points. Et six wagons posés, une ligne de six wagons, c'est quinze points. Donc il faut être stratégique partout. si tu vas à New York, je peux pas te bloquer. Quel dommage. Pourquoi Bah je j'allais effectivement à New York. Bah oui mais du coup tu poses et puis voilà. Bah oui, il est cré dommage pour toi du coup. Mmh. Des villes, dès que du Canada, quand même, oui, un petit peu. À ouais, Vancouver, Calgary, Winnipeg, winnipeg, winnipeg, winnipeg oui. Montréal, Montréal, et par contre, au milieu, Sault-Saint-Marie, je sais pas si c'est US ou Canada. Euh, pour moi, c'est US. US. Ah Il y a Toronto aussi, pardon, Canada. Yes. Alors, tac. Dum, tu, dum. Oh, bon, bon, bon. Vous voyez la jauge, là, c'est le euh, nombre de cartes restantes dans la pioche, en fait. On a aussi un nombre de wagons limité, à savoir qu'on en a 45 au début. Là, par exemple, Jake, il en reste 28, et moi, 29. Mm. Il va se passer quelque chose quand il n'y aura plus de wagon, ou presque. Euh, oui, <rire> ça va avec l'anarchie C'est assez embêtant parce qu'on est tous les deux du même côté de la map. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire là. C'est beaucoup handicapant. Et même si tu pioches des cartes euh, qui sont sur l'ouest, du coup, pour rejoindre les deux morceaux de Le train, ça peut être compliqué. Punaise, ça va se jouer à 1, quoi. C'est mort. C'est mort. Des trajets bizarres. Très bizarre. Disons que quelqu'un m'a un peu bloqué. Ah. Ah. Ah, oh, quel dommage. Oui, quel dommage. Comme tu le dis. Par hasard, aurais-tu voulu aller à Miami Non. Ah bon C'est à Atlanta, New York. Mais du coup, je m'appelle le chemin le plus court. Tu t'es un peu embêté, oui, en effet. En effet, oui. Est-ce que je t'embête ah, mais peut-être que je mets mon trajet dans le désordre exprès pour te perturber. Non, je vais te suivre mon petit bonhomme de chemin, moi, et puis voilà. Ah oui. Attends. 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh punaise, pour l'instant c'est toi qui as le trajet plus long. Mm -hmm. Ah Et embêtant. Tu aurais dû t'embêter, je le savais. <rire> Qu'est-ce que... C'est quoi ce trajet J'ai peur de ce que tu vas faire. Principe de précaution. Ah punaise C'est vrai oh. Je me suis dit ça, ça va se jouer à autour là. Et eh a du coup principe de précaution Le petit 2 là Voilà euh, Comment est-ce que je vais jouer après Hmm. Ah oui. Non, on peut faire comme ça, c'est grave. Rien que pour t'embêter. Dernier tour Et je viens de m'handicaper à un wagon près. Pas... Il te manque un jaune un Non, un rose. un rose. Un rose. Ah mince, oui, j'ai pas vu celui-là. Eh oui. Il me manque un wagon, je peux pas le poser en fait. Ah ouais. Donc dernier tour, là, je n'ai pas d'autre choix que soit. Euh, je fais le fifou et je prends euh, des objectifs en plus en espérant que d'un coup ça se valide soit je pioche, ça me sert à rien soit je cherche un endroit où poser mes wagons, histoire de rentabiliser euh, quelque part Putain, ça m'embête parce qu'en euh, en vrai en termes de cartes, j'aurais pu poser le rose c'est juste là, c'est le, le wagon qui me dérange donc il faut que je cherche euh, un bout euh, quelque part ah il y en a un Ouais bah je vais sauver l'honneur. Tant pis je pourrais pas voir la ligne de, de chemin de fer la plus longue là. Donc euh, tant pis. En fait ouais, t'as pris 4, 4 objectifs donc peut-être que... Ah t'en as que 3 Ouais, On as que 3. Faut dire qu'en privé... Vas-y vas-y. Soit je fais le fifou et je pose les 4 objectifs, soit je pose mes deux dernières cartes mes deux derniers wagons et puis... Euh, ouais. bah... Deux wagons pour cinq cartes couleur, t'as pas deux bleus, deux, bleu, deux roses. Euh... Ah, si, si, j'ai deux verts, euh, je peux les poser sans problème. Oui, voilà. Ouais. Bon coup, je vais faire ça d'ailleurs. C'est deux points de prix. hein. Oui. Faut dire qu'on y a quand même pas mal joué avec Ando en privé, on aime bien ça. Et en, en général, Ando, il fait la ligne la plus longue et il prend masse objectif. Et là qu'il a un que 3 ça, ça me paraît bizarre. Ça sent pas bon pour moi, hein. t'as fait des très très très longs trajets. Le plus haut trajet ne le sauvera pas, je pense. Et non, c'est fini. J'ai jamais envie de dire à pas de couture. Ah oui, d'accord, ok. Je l'aurais jamais compté comme ça, oui. Oui, c'est énormément long comme trajet. Oui. GG. Non, mais c'est l'objectif qui, effectivement, le nombre d'objectifs qui a fait que. Mm. Bien joué le GG. Hop là! Comment on fait pour retourner le menu? Il veut pas? Euh. C'est ici le menu? Oui, c'est ça. Allez, go! On repart. Alors. Il va s'arrêter. Hop là! J'adore mes objectifs. Attends, je réponds à un message que je viens de recevoir. Vas-y, vas-y. Message d'Imra. Ah. Il n'a rien à voir avec ce soir, mais euh, du coup, je lui réponds. c'était euh, important. Alors, les objectifs de cette partie-là. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est que ces objectifs Euh bah, ça, c'est mort. Allez, Pff, tant pis. Ouais, c'est lui de faire comme ça. Pas ouf, pas ouf. Je tente. Euh, T'as quand même pris les trois. Hein. Je tente. Franchement, je pense pas réussir, mais je tente. J'aurais dû le garder et le tenter quand même, mais sans forcément rejoindre les deux trucs. Tant pis Ah oh, punaise, je t'ai bloqué? Ouais, sérieux? Ouais, ouais. va falloir faire un grand tour. Hein. Ouais, bah alors là, par contre, pour le faire. joker J'ai l'impression que tu fais le même trajet que tout à l'heure. Un peu de choses près. ça renvoie derrière ça fait 3 ou 4 fois déjà que la pioche commune yes oui effectivement oui Tu vas vers New York, Boston Bah oui. Non. tu vas souvent vers Los Angeles, bah voilà. voilà. Je vais vers Montréal. <rire> Et là il part euh, ailleurs au final. <rire> deux aussi. Hein. Ok. Euh, ça c'est rigolo. Ça j'aime moins. Allez, on va s'amuser un petit. Ah, c'est inquiétant. pardon tu de... j'aime pas ce qui est en train de se passer tu es en train de te défausser de tous tes wagons et bloquer je t'ai bloqué non je... ou d'un manque si tu si tout tous tes wagons moi après il me restera plus qu'un seul tour quoi il mmh. faut absolument que je fasse euh, mon petit truc au plus rapidement possible quoi. Hmm. être stratégique à partir de maintenant. Comment Je vais être stratégique maintenant. Que sur le plus long trajet, ça sera toi. Ouais. Bah, sans hésitation, oui. <rire> Euh... Tant pis, hop. On est sur le truc Je pense que j'ai jamais fait un aussi non, long, je long trajet. J'aurais une... pas dû faire comme ça, hein, tant pis. oi oi oi Je te sens mal. <rire> bon bah voilà, c'est perdu. Je sais pas combien de wagons ça fait, mais je suis sûr que j'ai jamais fait autant. 45, je crois. T'as tous tes wagons. Non, moins 3. Ah non, 45, 45, moins 5, 3. as moins 3, ouais. 42, 3, 42 wagons. Eh ben pas mal quand même, 43, oui. 42 ans. Tu sais qu'il y a un succès comme ça, si tu arrives à faire un trajet de 45 wagons. C'est vrai Ah oui, ben bah oui, ouais. tous les wagons, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est tendu quand même, t'imagines Oui, alors, quand tu joues à 5, c'est chaud quand même. Ah, à 5, c'est pas possible. À 5... Ou alors, faut vraiment euh, anticiper tous les autres coups. Après, il y a les doubles vrai. voies à 5, mais bon. C'est vrai. Alors, ah bah, je vais faire exactement le même trajet, dis donc. C'est vrai pas... Non, non, non. Non, non, c'est pas vrai. Allez, je suis un fou, faut bien s'amuser. Ah ben bah je pourrais pas refaire exactement le même trajet. Non, non, c'est. Non, c'est le bout que tu m'avais quel... pris tout à l'heure, ça. C'est ouais, le même bout que j'ai pris tout à l'heure. Oui, euh... oui. Coup chance. Et la même croise. chose. Je viens, je viens, je viens, je viens de piocher deux jokers. Punaise. Allez, encore un. Moment. Oh fake. Tu t'es trompé Bah je, ça en fait, cliquer deux fois de suite ce que le jeu l'a imprimé. donc la carte n'est pas encore apparue. Mmh. C'est pas grave. Ah, il va à Los Angeles. Ah. Pourquoi tu vas à Los Angeles Comment Pourquoi vas-tu à Los Angeles Quelle est la raison de ton voyage Je ne vais pas à Los Angeles. Oui, dit-il. Et après, je vais poser ailleurs et après, il fait... Oh à Los Angeles Bistreux. Yes oh. Mais c'est qui m'agace lui bien hein? mm. Attends, tu veux passer par où, du coup J'ai pas de compte Par le noir, mais... Euh... Bah, ah bah dit, oui, il y aura trois le... qui seront euh, perdus, et puis voilà À hein. pas faire un ouais, grand tour ouais. non plus... Euh... Ah ouais, ouais, non, non mais t'as raison. J'ai vraiment pas de chance avec le tirage, en plus. Hmm. Oh oui Oh Ça me des trucs intéressants. Oui peut-être. Allez, je vais poser mes six wagons noirs. Non Allez, c'est parti. <rire> je je, je, je rache-quitte <rire> Ça va, c'est bon. Pas de panique à bord. Mais. Mais tu me les Ah bah tiens <rire> Non, il a moi il <rire> sont Mes noirs Alléluia <rire> Ah oui d'accord c'est nul en fait ça. Ah oui c'est pas intéressant du tout. que je suis pas parti pour euh, faire le, le trajet le plus long. Hein. Mais pas du tout. Il faudrait que tu repasses par euh, Winnipeg, en fait, par le nord, là. Ouais, mais même, euh, ça va être compliqué, là. Est-ce qu'il irait pas à Vancouver ou Seattle, lui Peut-être Mhm. Déstabilise. Combien objectif 3? 12 wagons ah oui en effet ouais. Alors ne pas s'agacer, Baptiste, ne pas s'agacer. Pourquoi je t'ai encore bloqué Bah oui, tu prends tous les accès à Chicago. Bah ils te resteront, toi. Ouais super. <rire> Il faut du blanc. Ah là, voilà, j'ai pas de blanc. Oh, J'y arrive pas. Allez, ouais, je vais être gentil. Je vois pas en quoi c'est gentil. <rire> je t'ai pas pris. Je t'ai pas pris le blanc. Ouais, mais j'ai fait qu'un tour et du coup, c'est foutu. <rire> ah, bon, c'est pas c'est pas une énorme carte non plus. Euh, ça m'embête un peu. Tant pis, il faut marquer plus de points, du coup. 15. Ouf. Et j'ai plus de wagons. Ouf. Bon, donc tous les wagons ont été posés, là. Oui, oui. Donc je ne peux rien faire. Tu peux piocher, si tu veux. Je peux piocher, je pourrais euh, tenter un, un voyage. Euh, sachant que t'as as assez étalé, en fait, donc... Euh... Ouais, mais... Euh... Ça se tente, mais j'ai intérêt à avoir de la chance, quoi. C'est ça le score euh... en dehors de ça. Toi, tu as trois objectifs, moi j'en ai quatre. Tu sais déjà que j'en ai raté un, j'en ai plus que deux. D'accord, je pense que tu gagnes déjà en fait. Donc, moi, je pas. T'as la ligne la plus longue, tu as 19 ouais, points, points, ouais, t'as as 10 points en plus. Mais t'as quand même la ligne la plus longue. Donc, je pense que si je reste comme ça, le score est serré. Ou alors je tente. Alors Alors celui-là, c'est non. Montréal-Winnipeg. Montréal-Atlanta. C'est non. Ah ouais, chaud aussi. Alors ça serait pas à jouer à grand-chose. Seattle-New York. C'est dommage. Euh, Seattle-New Seattle, Seattle. Seattle, York, ça se joue à deux wagons verts. Ah bah oui. Du lutte, el, pa du lutte el Paso. Là c'est plus compliqué. Ouais, pareil. Donc. El Paso. Ah, si, el Paso aussi. Ouais. Donc là dans tous les cas je ne fais aucun objectif. Donc et donc, vu que je suis cher. voilà ça je suis obligé d'en choisir hein, donc euh, bon bah je prends le moins cher mais je perds des points là du coup. Ça Ah ouais c'est chaud, j'ai perdu. <rire> tu fais des gros objectifs de ouf. Ah oh, c'est dommage, il était simple celui-là. Bah ouais. Aïe aïe aïe, ah. t'as gagné. T'as gagné. un peu, de deux points. <rire> voilà. Je fais comme toi, 42 wagons. Tu vois, j'aurais pas pris l'objectif, j'aurais gagné au final. Mais euh, là, au final, ça a resté serré. Hein. Je t'avais dit de pas le prendre. Ouais, ouais, oh, je vais tenter. fais-toi un joli screen. Voilà. Tac. Non, comme oh, ça. je suis pas Je pour toi. Je ne m'amuse pas à divulguer mes victoires euh, sur Twitter. Moi. <rire> je vois pas de quoi tu parles. pas comme ça à étaler ma supériorité. Euh, oh, de suite. Face à une pauvre et, et innocente créature. Mmh. Innocent. On parle de moi, bien sûr. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on a hum, C'est vraiment pas terrible. Ouf. Ouf, ouf. Et c'est pas grave, on prend les trois. Parce qu'on aime jouer. voilà. Oh Punaise ce trajet. T'as dit que tu prenais les trois Oui, je m'amuse. Ah ouais, mais là... Tendu, quoi. C'est à moi Ah, pardon. C'est à toi. Pardon, pardon, pardon, désolé. C'est Pour l'instant, c'est un duel de pioche. Ouais, mais bon. Sans bien le Las Vegas Miami là. Ouais je pars pas sur le trajet plus long du coup je sais pas J'ai essayer de le faire mais c'est compliqué mmh. Ah mais ce matin le disque C'est compliqué oui <rire> oh, mon dieu euh... J'ai pas les bonnes cartes en plus Oh la la la Ok, d'accord. J'ai réussi à joindre les deux bouts, c'est déjà pas mal. De quoi J'ai réussi à joindre les deux bouts, c'est déjà pas mal. Ah Ah Oui en effet. Ça pour tout de suite. This is the end Trajet de 45 wagons Trajet de 45 wagons Ah oui, il fait 45 wagons. Tout ça pour avoir le succès. Moi j'ai aussi re re rempli mes objectifs au, au passage. D'accord, bah moi je marque mes points. 1 ah, plus 15... Bah bon, de toute façon je peux rien faire donc euh... Est-ce que je tente un petit coup de poker Non, t'as le 45 wagons, si tu veux gagner, euh, gagne euh, correctement quoi. Allez T'imagines si le succès c'est gagner AVEC le trajet 45 wagons Oh punaise, j'ai de ça en plus. Ouais, c'est que toi t'as 5, succès... 5, ouais, 5 objectifs donc euh... Ça me fait peur, j'en ai que 3. T'as fait les 5 en plus. Je t'avoue que le petit bout bleu ma Atlanta Miami m'a fait stresser. J'étais pas sûr. J'ai fait le dernier coup de, de tirage d'objectif, de de, c'était un peu... Euh, un peu perdu. du fifou. J'ai pas eu le succès. Ah, tu vois, bah ça doit être ça alors. C'est que ça doit être ça. Je m'en vais de ce pas à vérifier. Steam. Alors... Les succès. Qu'est-ce qu'on a de beau Attaque. Ouais, c'est ça, Transcontinental. Gagné en réalisant une route continue de 45 trains. Ah là là. Je suis dégoûté! <rire> aïe aïe aïe, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Mmh. C'était la combien de parties? 3, 4? C'était la quatrième, là t'as 3 victoires et moi j'en ai une seule. Ok. Allez go la 5. Yes, il euh... est là. tac. ce sera la dernière en vrai ok ok oh, dans tous les sens là ah oui ça oui oh. allez Il retourne à Los Angeles encore Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus ma souris. Ah zut. Euh. Altad. Ah, Je suis plus dans la partie. Comment ça, t'es plus dans la partie? Bah attends. Ah, c'est bon. Je reviens. Voilà. Euh. Tac. Los Angeles. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum, J'ai envie d'acheter un harmonica maintenant. Ça sera juste un énième instrument de musique à ta collection. Je vois pas ce que tu parles entre un automatonné, un gazou, un ocarina, un stylophone, une flûte, un. Merde, comment ça s'appelle Un kalimba aussi. Ah, c'est trop bien le kalimba. Ouais, mais euh, j'arrive pas. À... Ça, ça fait mal au pouce. Ah, ouais. Tu vas à Seattle. Seattle, c'est où Attends, je en, voie, en haut à gauche. Ah Non, c'est bon. Tu vas à Portland. Non plus. Tu vas à Winnipeg, de... à Calgary, tu... à Helena. Tu... tu peux aller par là, c'est bon, t'inquiète. Tu peux aller à Portland et Seattle, t'inquiète. Non, mais je, sais, je cherche à savoir ce que tu fais toi. Parce que je comprends, là, déjà, que tu pars sur tes 45 wagons. Ça va être compliqué, je pourrais pas. Ah ouais euh... Ah si je passe comme Attends. Faut que je compte parce que j'ai plus que 20 wagons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Ah, je pourrais pas <rire> J'ai perdu 19 au lieu de 20. C'est hyper dur à je... faire en fait. Ouais. Non mais euh, je vais aller... Je vais filer droit comme on dit. Tu vois, tu vas à, Cal à Calgary. Par contre, euh, je suis embêté, moi. Je suis embêté parce que j'ai pas les couleurs qu'il me faut. t'as... So pardon punaise t'as 64 points. Oui. Waouh. J'ai fait des très gros trucs, j'ai fait 3 trucs à 6 points. Enfin 6 là, prend, donc à 6 vagues on 15 points. Ouais j'ai pas choisi une bonne stratégie je pense. Mais en même temps c'était hyper euh... dur et soit je... Je, je, je passé par là où t'es passé en bas et dans ce cas on s'est handicapé tous les deux ça aurait été pas intéressant. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir choisi ces trois cartes là dès le départ en fait. Le plus long sera pour toi, mais non. Ah, bah, si, ah oui, bah oui, vu tu quoi découpé. Ah, quoique, quoique, quoique, je pourrais pas rejoindre Sept... cette zone, ouais, mais trajet plus long, c'est pas forcément rejoindre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 8, 14, 22, 5, 5, 8, 8, 32, 32 pour toi, parce que du coup, j'ai compté trois en premier. <rire> 8 6 9 13 13 et 4 17 18 ouais, es 20, devant. 22 24 es devant. 26 28 ouais Mais c'est maintenant que, Pff, mais j'en ai plus besoin de cette couleur maintenant. Punaise. Oh le petit plus 10. Ah bah je te copie tiens. Plus 10. Oh c'est bon, t'as j'ai le plus long. Ça y est. de 45 en fait je suis pas sûr de gagner en vrai c'est fou j'arrive pas à voir la couleur que je veux Pas à choper un rouge, c'est fou! Bah, justement, j'en ai attrapé alors que j'en voulais pas. Naisse! <rire> putain, putain, putain, je fais des trajets avec des jokers! Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais bon. et ben. Bah... Faut marquer le plus de points du coup, Baptiste! De toute façon, tu rempliras par ton objectif. Comme ça, je peux pas ici. Ah, j'ai que 4 wagons, disponibles. Tu t'es fait avoir Euh... Bah, je vais faire le rapprochement entre Denver et Oklahoma, Oklahoma City, à ah, entrer poil, il me fallait 4 rouges, et bah j'ai 3 jokers, et 0 rouge. Ah oh, merde Mercredi, ouais, pardon. Il me manquait pas grand chose, donc... Euh, ouais, bah parce que les 4 rouges, je les ai dans la main, là, tu vois Ouais, bah ça va <rire> Et eh du coup dans ce cas là on va poser 4 couleurs comme ça pour faire un truc un peu plus long mais je pense pas que ça te dépasse. Eh bien puisque c'est comme ça je vais poser du rouge parce que j'en ai pas besoin. Ici. 45 wagons va être serré, Parce qu'il y a ça. Y a ça. Ah, c'est toi qui gagne. Bravo pour le succès. Et s'il y a succès, il y a. Et soit je l'avais déjà, soit il est pas apparu. Euh, euh, du coup, du coup, du coup... Oh pardon le chat, je vous avais pas vu. Bonjour Torval, on est sur la fin là, désolé, on coupe assez tôt aujourd'hui. Salut Adios, merci pour le GG, c'est gentil. Euh... Ah j'ai pris que 4 screens de... Je voulais prendre toutes les fins de screens de partie, j'en ai pris 4 sur 5, mince, tant pis. Évidemment, la seule que t'as pas prise, c'est celle où j'ai gagné <rire> Non, y en a une où t'as gagné que j'ai pris. Parce ah. que du coup... Mais je crois que c'est la toute première, j'ai peut-être pas pris. Euh... J'aimerais voir mes succès... Oh, ça rame à mort, sérieux. Ça, j ai, j ai, Steam. Dès que j'ai Steam ouvert, de toute manière, c'est fini pour moi. Ouais, j'ai aussi un peu de mal avec Steam. Et en même temps, il y a tout qui... Les, ils te mettent des, des effets de partout, donc forcément, ça rame encore plus. Moi, je veux juste voir les succès. question avant... T'as validé combien de succès Combien j'ai de succès sur Ticketorail Oui. Je vais te répondre dans un instant si le jeu m'y autorise. Euh... Oh là là, ça Normalement, tu peux le regarder en plus. Pour l'instant je suis à 9, 10. Je suis à 10. Oui ça la vache. Alors j'ai chef de train, joué 20 parties chef ouais. d'autres niveau hein. Manomètre, faire plus de 80 points, manomètre 80. Faites ouais. plus de 120 points. Ok. 3 tickets points sonnés, réussissez 3 objectifs. Je... Là je suis un peu perturbé parce que faire plus de 20... 120 points tu l'as déjà fait. Oui, en 2019. Tu l'as fait 120 points Oui. Là, parce que moi, moi aussi j'ai déjà fait plus de 120 points. Et j'ai pas le succès. Enfin bref. Bizarre ça. Je pour la suite euh, Baron du Rail, gagné contre 4 Vanderbord, Van der... ouais, bon, bah, des bottes quoi. Ouais, je fait Corps des Alpes, gagné sur le plateau suisse sans un seul objectif transfrontalier. Oh, en hein, gros, euh, sans toucher les autres pays. Ça. Sur le plateau suisse, je t'avoue que c'est compliqué. Hein. Fakir, gagné sur le plateau Inde sans aucun bonus Mandala. En gros, c'est euh, les bonus spécifiques à ce plateau. Main de Kali, gagné sur le plateau 1 de sans que vos adversaires n'aient marqué de bonus, mandala. Santa Express, gagné en ayant pris la route Murmansk Lixka, Lixa. bref c'est là-haut quoi. Carte Grand Voyageur, gagné en validant au moins 3 objectifs valant chacun 10 points ou plus. Ça c'est les succès que j'ai fait, et tous ces succès-là datent tous de 2019. Voilà. Après, euh, dans les autres succès, sans rentrer trop dans les détails, il y a des succès, euh, jouer 100 parties, 1000, 5000, 20 000 parties. Ouais, il faut vraiment être faut vraiment avoir du temps. Mais hein. après, il y a des succès, franchement, je ne vois pas trop comment j'ai fait. Faites plus 100, 160 points. Bon, là, j'y étais presque, il n'y a pas si longtemps la partie d'avant. 200 points, 240 points, 300 points, 400 points. Cela. Euh, voilà. Euh, réussissez 6 objectifs poinçonnés. Pour l'instant, je, je suis à 5 maxi. 9 objectifs poinçonnés, 12, 15. Voilà, faut y aller. Vagabond, gagner sans réussir un seul objectif. Oui. Celui-là. Voilà. Euh, pont sur cheval et gagner sans prendre de route à un ou deux espaces. En gros, tu fais que des grandes routes. C'est gagner sans utiliser de, locomo de cartes locomotive. Ça encore. Euh, ça peut compter. Ça, ça peut Le transcontinental, gagner en réalisant une route continue de 45 trains. Et bien, celui-là, bah, du coup. Euh, si, je viens de le faire à l'instant, là. Oui, est Il n'est pas validé. Ok. Tender, gagné en ayant pris toutes les routes de couleur noire. Classe Echo, gagné sans avoir jamais eu plus de 10 cartes couleur en main. Et ça, c'est assez tendu. Oui. Joueur de poker, gagné en ayant pris toutes les routes de 5 espaces. Mais en fait, je pense que c'est quand même sur des plateaux spécifiques, certaines choses. Ça me paraît bizarre. Peut-être, ouais. Mais c'est pas indiqué, donc. Ouais. Film vieillot, gagné en ayant pris que des routes grises la Dynamite gagner une partie dans laquelle aucun opposant n'est rempli d'objectifs. Bon ça faut vraiment jouer Fourbe. Citadin, euh... bon, après ça c'est des variantes dans les succès dans les variantes. Donc euh... succès variante, variante, variante ouais. euh... Variante aussi. Sur la carte Europe qu'on connaît un peu tous les deux, on gagnait sur le plateau en utilisant les trois gares. Mais attention, quand tu utilises les trois gares, tu perds des points bonus. C'est ça. L'Orient Express. Oh mon dieu, je l'ai pas fait celui-là. J'aimerais beaucoup faire ce trajet-là. Gagner sur le plateau d'Europe en reliant par le rail Londres, Paris, Munich, Vienne, Budapest, Budapest, Bucarest et Constantinople. Istanbul. Et après, Paris il y a d'autres choses comme ça. J'ai le Moscovite d'ailleurs. J'ai. Et, ouais, et après, Donc, tout le, le reste, c'est que... que il que, euh, y a trop, trop de choses, quoi. Ensuite. Voilà. Ok. Allez, sur ce, euh, on coupe, on s'arrête là, c'était cinq parties des aventuriers de Ticket to Ride sur le plateau USA, classique, il euh, y aura d'autres sessions de Ticket to Ride sur d'autres plateaux, sûrement avec Ando je pense, oui. et si d'autres personnes veulent nous rejoindre sur Ticket to Ride, euh, il est sur Steam, il est facilement trouvable pour beaucoup moins cher en les Steam sur d'autres sites, renseignez-vous, il y a plein d'elles, c'est bien sympa, et si vous êtes plus jeux de société, jeu de plateau, je vous conseille fortement de vous procurer euh, les aventuriers du rail physique plateau, car c'est un vrai jeu de société, car c'est juste génial, c'est vraiment, euh, j'adore ce jeu, et euh, vous pouvez vraiment vraiment passer un très très bon moment en famille ou, ou entre amis, et ce n'est pas un placement de produit, et c'est bien dommage, j'aurais beaucoup aimé, mais là j'en parle de tout mon cœur. ce jeu est très très très bon. Euh, suivez les différents réseaux, vous connaissez la chanson, rejoignez le Discord, suivez, abonnez-vous sur Twitch. Prochain stream sur Ivasan Studio, c'est pour ma pomme. Et je vous retrouve demain après-midi sur euh, la Switch avec du WarioWare Get It Together. Un jeu euh, bizarre, fun, déluré, mais bizarre. Et très, très, très, très, très intense, vous verrez. Sinon, il y a quoi d'autre Mercredi soir, donc demain soir, il y a Draken qui revient sur Rayman Origins. Euh, jeudi. Il y a quoi jeudi Jeudi soir, je crois que c'est moi, sur WarioWare encore. Je suis pas sûr en vrai. Regardez les plannings. <rire> Allez, regardez les plannings, s'il vous plaît. Euh, euh, oui, c'est ça. Jeudi soir, c'est toi, WarioWare. Et vendredi soir, Redraken, Rayman Origins. Oui. Et samedi matin, attention samedi matin, très tôt, mais vraiment très tôt, et pas, tôt, pas le, les très tôt pour mettre la table, hein, les très tôt, genre c'est très tôt le matin, euh, c'est du Ring Fit. Ça sera 9h. C'est très tôt. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Sur ce, passez une agréable nuit, une agréable soirée. Euh, voilà. Cordialement, bisous Ciao